Bien, petit talk euh, sur l'empreinte environnementale de l'IT, vu que c'est devenu un sujet trendy, et puis on a décidé qu'on n'aimait pas la façon dont c'était trendy, donc on s'est dit qu'on allait en parler nous-mêmes, et après on a décidé de nous taper dessus. Donc on va essayer de le faire moins méchant que la dernière fois, euh, euh, et, et, et peut-être plus constructif. Euh, la première chose euh, qu'il faut dire, et qui est très importante à dire, c'est que, Personne ici pense à remettre en cause le dé qu'il y a un problème sur le climat. Il y a un problème. Enfin, c pas. Euh, je ne sais pas qui vous êtes pour croire qu'il n'y a pas un problème, mais il y, aurait un, il y a un gros problème. On est face à un problème climatique qui est massif, qui est pénible, et il faut qu'on arrive à le régler. Et la question, c'est comment on arrive à le régler. Et pour ça, la première question qu'on se pose, c'est quels sont les problèmes le problème le plus prégnant qu'on a là tout de suite, c'est la modification chimique de la composition de notre atmosphère via l'émission de ce qu'on appelle les gaz à effet de serre, dont le CO2 est un des grands exemples, mais ce n'est pas le seul. Euh, il y a d'autres gaz à effet de serre, notamment le méthane, qui est beaucoup plus efficace comme gaz à effet de serre. Donc il suffit d'en rajouter qu'un tout petit peu pour en faire beaucoup plus que le CO2. Je crois que c'est 12 fois plus efficace en termes de gaz à effet de serre que le, que le CO2. Et... La modification chimique de cette atmosphère génère une perturbation des modèles climatiques que nous avons. Et la perturbation des modèles climatiques fait qu'au global, il fait plus chaud. Mais euh, en fait, il y a des endroits où il fait plus froid, des endroits où il fait beaucoup plus chaud, ça perturbe le cycle de l'eau, ça déplace des courants aériens, des courants marins. Enfin, ça fout le bordel dans un modèle extrêmement complexe. Et probablement que ce n'est pas du tout une bonne idée de perturber ce modèle-là parce qu'on ne sait pas trop où est-ce qu'il va atterrir. Et ça pourrait remettre en cause fortement notre survie en tant qu'espèce. Ça, c'est un premier problème qu'on a. On a un deuxième problème, je ne sais pas si tu veux l'évoquer. Alors euh, là, tu me, prends, tu me prends un froid, là, vas-y, dis-moi. <rire> euh, c'est la disponibilité limitée de matières premières. Euh, C'est-à-dire qu'il y a des matières premières, on, on s'en sert beaucoup aujourd'hui et il faudra des remplaçantes parce qu'on n'a pas nécessairement les matières premières pour une éternité. Ne serait-ce que, confère euh, qu problème numéro un, le pétrole, hein, qui nous permet de faire autant de CO2, euh, ce n'est pas une matière première en disponibilité illimitée pour l'instant. Enfin, on va finir par atteindre la fin. Ensuite, on a d'autres problèmes qui sont liés à la pollution environnementale localisée. Globalement, il y a certaines activités humaines qui sont extrêmement polluantes et qui détruisent les endroits où ils sont faits. Et il y a également une pollution environnementale nettement moins localisée. Notamment, on a retrouvé des bouts de plastique un peu partout. Euh, le plastique, apparemment, ça se détruit pas facilement. Et donc, on en a collé partout et c'est pas pratique. Mais c'est pas des problèmes qui sont les mêmes liés. Et donc là, on a une urgence très prégnante qui est de régler le problème de modification climatique. Et pour ça, il faudrait qu'on arrête assez vite d'émettre des gaz à effet de serre, voire qu'on arrive à trouver le moyen d'en capturer. Voilà, si je résume la solution, de la situation. Et dans ce cadre-là, on va parler de numérique. Euh... Donc beaucoup de gens nous parlent du numérique, peut-être, avant euh, qu'on engage, peut-être tu peux nous expliquer qui tu es, d'où tu parles, parce que oui. ça nous a beaucoup été reproché de ne pas nécessairement expliquer qui on était et d'où on parle. Alors oui, et puis en plus ça permet de faire un peu de storytelling. Euh, moi je suis informaticien de, de métier depuis longtemps, même avant d'être, euh, voilà, c'était ma passion depuis longtemps, j'en ai fait mon métier. Donc je me suis retrouvé dans les débuts de la micro, les débuts d'internet, enfin fait, tout ce qu'on peut imaginer de, de rigolo. Euh, et j'ai vu en... Bah, 40 ans maintenant, même plus de 40 ans, ça, ça fait un peu les jetons, mais euh, l'évolution euh, en performance euh, de l'informatique, euh, quelque chose qui n'est pas forcément perçu euh, par les gens qui ne sont pas de notre milieu. Euh, on a multiplié euh, les, enfin, les, les puissances euh, à peu près à tous les niveaux par un million en gros puis, depuis 40 ans. Euh, donc on a des ordres de grandeur euh, qui sont euh, difficiles à appréhender pour des gens qui ne sont pas du métier. Euh, et depuis quelques années, avec le, le, bah, les problèmes évidents de réchauffement climatique euh, qui nécessitent de décarboner euh, toutes nos économies, on commence à voir apparaître depuis, ouais, depuis 10-15 ans à peu près euh, des énormités en, fait, en termes de vulgarisation sur l'impact du numérique qui ont aussi pour avantage, euh, disons euh, pas forcément, euh, euh, comment dire, euh, c'est pas forcément une coïncidence. Ils ont aussi pour avantage de, de détourner d'autres sujets qui sont pas forcément euh, moins impactants pour le climat. Euh, typiquement, vous avez eu ré récemment une ministre française euh, qui a dit que le, il fallait, il valait mieux. Euh, il valait mieux éviter d'envoyer des mails rigolos, euh, plutôt que d'éteindre la lumière chez nous. Euh, voilà. Enfin, donc, bref, euh, moi je me suis retrouvé là-dedans, euh, peut-être qu'on peut mettre la, la, slide, la, la slide sur le, le, le truc du Shift Project. En 2018, c'était pas le premier événement, mais en 2018, il y a le Shift Project, qui est un think tank français qui... Euh, cherche à, à, euh, à proposer des mesures au gouvernement français, hein, donc c'est pour du lobbying, pour décarboner l'économie française, pour euh, respecter les accords de Paris, qui a sorti une étude disant qu'une heure de vidéo HD sur notre mobile, euh, ça consommait autant d'énergie qu'une demi-heure de four électrique. Un four électrique, c'est quelque chose qui consomme énormément. Euh, moi, je suis en plus d'être informaticien, j'ai suivi des études aussi euh, d'électronique, électricité, donc ça m'a fait un peu lever le sourcil. Et le truc est passé dans tous les médias, et ça a encore, ça, ça circule encore par moment. Il n'y a pas si longtemps que ça, c'était encore sur le site d'un fournisseur d'accès français mobile. Euh, donc, en fait, on essaye de, par la vulgarisation qui nous retombe dessus et la perception maintenant fermement établie dans le public, en particulier en France, mais c'est aussi dans pas mal de zones francophones. Hein, c'est un peu moins le cas dans d'autres pays. Mais donc ça, ça a l'air de quand même pas mal fonctionner par la francophonie. On a des énormités qui circulent et plus c'est énorme, plus ça se diffuse. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de il euh, y, y a un effet scoop qui fait que euh, les gens pensent même pas à vérifier en fait. Le, le truc a l'air tellement énorme et tellement scandaleux que c'est diffusé tel quel euh, et à travers les réseaux sociaux. Donc euh, nous on essaye de démonter ces trucs là, on essaie de donner le réflexe, enfin on le prend nous-mêmes et on, on suggère à tout le monde d'en faire autant. Quand on voit un chiffre énorme, peut-être essayer de creuser, voir euh, d'où il vient en fait. Et pour répondre moi-même à la question, donc, moi je dirige effectivement une boîte d'hébergement informatique euh, que, qui a été créée, enfin Clever Cloud a été créée sur l'idée d'être efficace d'un point de vue énergétique, c'est-à-dire de dépenser le moins d'énergie et de, de production possible pour rendre le meilleur service possible. C'est-à-dire c'est là-dessus qu'on a créé la boîte. On n'a jamais voulu se brander là-dessus parce qu'on n'a pas envie de passer pour toutes les boîtes de greenwashing du coin, mais, mais en fait c'est pour ça que j'ai créé la structure et donc... La réflexion autour de comment on fait en sorte d'être efficace environnementalement parlant, elle fait partie de la réflexion du produit que je gère depuis 12 ans. Et depuis longtemps, je, je, je constate qu'effectivement, on a certains problèmes dans la façon dont sont exprimées certaines choses autour du numérique. Et pour moi, c'est lié à d'autres peurs qui ne sont pas nécessairement très rationnelles. Donc effectivement, la, la première action sur laquelle on s'est retrouvé avec Pierre, c'est le rapport du chiffre en 2018, où on a été assez surpris de ce chiffre-là parce qu'on ne comprenait pas comment il était calculé. Et ensuite, on s'est retrouvé avec beaucoup d'attaques, comme ça. Donc là, euh, c'est la lettre aux humains qui robotise le monde, merci de changer de métier. Et en fait, on s'est retrouvé avec une espèce de conjonction dans la tête d'un certain nombre de gens, qui était le numérique veut robotiser le monde et déshumaniser la société, c'est la modernité, il pollue, il faut le détruire. Et globalement, c'était ça, en fait, dans la tête de certaines personnes, c'est littéralement ce que dit ce, métier, ce, ce bouquin. Et, euh, et en fait, euh, nous, on pense que le numérique est une chance, en fait, dans, dans, la, dans, dans le problème actuel. Et donc, du coup, on n'était pas du tout d'accord avec ça, qui était en plus un truc très violent. Et puis, alors après, ce qui est arrivé, c'est ça, quoi. Euh, moi, ce genre de chiffre, je ne sais pas d'où les gens le sortent. Et en plus, je ne sais pas comment on pourrait le calculer, en fait. Et euh, on va passer un peu de temps euh, à discuter de ça, parce que ce genre de chiffre, aujourd'hui, les gens qui communiquent le plus dessus, c'est Total. Et moi, avoir Total, qui m'explique comment ne pas produire du carbone en envoyant des mails, alors que leur putain de boulot, c'est de balancer de l'essence, euh, j'avoue que ça commence à bien me la casser. Quoi. Je, je trouve que c'est quand même magique. Il y, y a tellement de variables dans ce truc-là, pour calculer un chiffre pareil, que je ne vois pas comment ils arrivent à créer des grammes de CO2 à la fin. Enfin, Je, je, je ne vois pas, ou alors avec une marge d'erreur tellement délirante qu'il vaudrait mieux la fermer. Quoi. Euh, donc... Est-ce que le numérique, c'est si peu loin que ça Il y a un métier entier qui est de calculer des ACV. Alors le simple fait qu'il y ait un métier entier me fait présager qu'à mon avis c'est une mauvaise idée qu'il y ait un métier entier dont ce soit le travail, parce que du coup ce sont des gens qui vont avoir tendance, comme tout métier qui existe, à vouloir sauvegarder leurs acquis. Mais, admettons... Peut-être expliquer ce qu'est une ACV Je t'en prie. Alors une ACV, c'est une analyse de cycle de vie, c'est-à-dire ça consiste à regarder dans, dans un équipement qu'on qu utilise, euh, quelle est le, la quantité totale, non seulement de CO2 d'ailleurs, mais enfin, de toute ressource qu'il a consommée. Le sujet majeur aujourd'hui étant de CO2, mais n'étant évidemment pas le seul. Euh, donc de la phase de fabrication, extraction minière, même en amont, jusqu'à la phase de recyclage en fin de vie voilà. Et donc il y, y a des normes ISO, ISO 14000, etc., qui, qui définissent la façon dont on doit travailler pour euh, établir ces, ces calculs. Et en théorie, les ACV ne se portent pas uniquement sur les gaz à effet de serre, mais également sur la consommation d'eau, la pollution localisée des sols, l'utilisation d'autres sources. Enfin, théoriquement, une ACV couvre l'ensemble du parc euh, et la logistique entre les deux. C'est-à-dire que si tu produis quelque chose en Chine et que tu l'utilises en Europe, à un moment, tu vas le déplacer... Et la question peut être également, comment tu vas le déplacer Par exemple, dans notre métier actuel, avec l'attention sur les semi-conducteurs, on ne va pas se mentir, la quasi-totalité du matos informatique est en ce moment baladée par avion. Ce qui n'est pas nécessairement la façon la plus économe en production de CO2 possible pour transporter des bidules. Mais aujourd'hui, c'est ça la situation. Là où ça se complique, c'est que ce qu'on essaye de faire est un calcul d'une complexité absolument prodigieuse, et euh, on n'a pas nécessairement les moyens de faire ces calculs-là. Et donc du coup, très souvent, les, les, les chiffres finissent par être repris en headline sensationnaliste. Et souvent, en, en, en oubliant les parties dans l'étude qui disaient genre, mais là le chiffre était à 10% faux, là le chiffre était à 10% faux, là le chiffre était à 10% faux. Et pire, des fois on a des gens qui croisent des études sans nécessairement les comprendre, et ça donne des résultats discutables, mais on en parlera un peu plus tard. Aujourd'hui, dans l'informatique, l'impression qu'on a de loin est de dire que le coût de fabrication des serveurs et des terminaux va être nécessairement plus élevé que leur coût de run, dépendant du contexte du coût de run. Globalement, le run, comme on va le voir plus tard, c'est essentiellement d'électricité. Ça dépend comment vous produisez votre électricité. Mais si vous produisez votre électricité en France, par exemple, à grand coût de nucléaire, c'est assez peu carboné comme euh, production, ça se passe assez bien. Euh, si vous le faites en Allemagne, euh, bref. Mais le problème, c'est le coût de fab et de logistique des équipements. Comment coter la production C'est très, très, très compliqué. Pourquoi Parce que vous êtes dans une chaîne industrielle. En fait, vous avez des prestataires de rang N, qui vont des gens qui extraient des ressources dans des mines, à des gens qui construisent des bouts de semi-conducteurs, à des gens qui vont assembler ces morceaux de semis, à des gens qui vont etc. etc. etc. Et même si aujourd'hui, il y a un certain nombre de règles qui commencent à émerger au niveau mondial pour qu'on soit obligé de fournir des rapports carbone sur les activités des entreprises, un, il y a certains trucs, on ne sait pas très bien les estimer, et deux, il y a certains rapports qui sont assez discutables, et donc on se retrouve en bout de chaîne industrielle avec le cumul des approximations plus ou moins bien construites de tout le monde à la fin. Et donc c'est très très compliqué d'estimer la cotation de la fabrication des équipements. Et En fait, on se retrouve avec des, des chaînes de quand on veut commencer à regarder le fournisseur du fournisseur du fournisseur. En fait, on, on a une explosion exponentielle rapidement de, de ce qu'on qu veut calculer à tel point que bah, les, les, une évaluation récente sur le CO2 du, des fournisseurs mobiles et euh, fixes, fournisseurs d'accès Internet en France, euh, annonçait clairement qu'ils ils avaient coupé, ils avaient évité de prendre en compte les boutiques, euh, voire même le, le support, enfin, l'assistance, hein, les camionnettes de réparation, etc. Donc c'est vraiment Enfin, tout le monde admet qu'on ne sait pas comment on va arriver au bout du truc. Et il y a aussi un moment où si l'audit, le, le calcul, se retrouve à coûter plus cher que l'impact de l'activité elle-même, est-ce que ça vaut vraiment le coup Il voilà, y a tout un tas de questions comme ça qui se posent. Il y a une première approche, ceci dit, qui est proposée. Donc là, je vous ai mis un lien d'un long article de chez BoaVista euh, qui est une asso qui essaye de faire les choses plutôt bien dans le domaine. C'est des gens qui font franchement n'importe quoi. Est-ce qu'on a parlé du Shift Project euh, euh, Donc Non, il y a des gens qui sont franchement agressifs inutilement envers le numérique pour des raisons que je ne comprends pas toujours. Et puis il y a des gens qui essayent de faire les choses bien. Je ne suis pas toujours d'accord ni avec eux ni avec leur méthodo. Mais là, ils ont une approche méthodologique. Je vous ai mis leurs conclusion. Ils finissent à à peu près une tonne d'équivalent CO2 sur la construction d'un serveur Dell euh, r euh, euh, R740, ce qui en plus n'est pas nécessairement très récent. Je, je pense qu'il ne faut pas le prendre comme étant littéralement une tonne, il faut le prendre plutôt comme un ordre d'idée, en clair, produire ce genre de machine, c'est cher en carbone, parce que vous avez beaucoup de logistique, parce que vous avez beaucoup euh, de pièces, et parce que vous avez énormément, énormément de processus industriels qui vont demander des ressources XY pour être produites. Je pense que ce qui est très, très important à comprendre, c'est que produire tous les matos électroniques qu'on a coûte en énergie et en ressources cher. Le combien cher n'est pas nécessairement facile à faire, mais je pense que si on se concentre sur le fait que c'est cher, on peut en déduire un truc, c'est qu'il faut utiliser le matos qu'on produit. C'est-à-dire que le maximum on l'utilisera, le moins on aura besoin d'en produire, et mieux on se portera. Alors oui, ça pose des problèmes, parce que les gens gagnent de l'argent quand ils en produisent. Oui, effectivement, ça pose des problèmes. Mais en clair, l'enjeu qu'on a le plus, ça va être de trouver le moyen d'utiliser de, de, au maximum ce qu'on produit. L'infrastructure repose également sur des data centers. Les data centers, c'est des gros bâtiments. Donc déjà, le bâtiment consomme du CO2 beaucoup à produire. Je ne sais pas combien vous êtes euh, familier avec euh, la notion de chimie du béton, mais euh, en clair, le béton, euh, c'est issu de la dessiccation des calcaires. Pour faire de la dessiccation du calcaire, il faut emmener la roche déjà à 1200 degrés et des bananes, si ma mémoire est bonne, ce qui déjà en termes de thermie bah, fait un dégagement, euh, il faut l'énergie pour euh, porter les choses à 1200 degrés, ce qui commence à faire un peu d'énergie quand même. Et ensuite, la réaction chimique même produit du CO2. Dans bon, la réaction même, il y en a. Pour autant, c'est un domaine comme les autres, dans lequel il y a des gens qui bossent, euh, dans ma région, il y a des gens qui s'appellent Hoffman Green, ils font un béton qui, qui produit 30% de moins de CO2 à la création. Voilà. Euh, il y a d'autres problèmes à l'intérieur d'un data center, notamment une grosse consommation de ressources comme le cuivre, parce que tu amènes beaucoup d'électricité, tu fais ça avec des gaines à barres. Alors les gaines à barres, en fait, c'est au lieu d'avoir un câble, vous imaginez que vous mettez des poutrelles euh, pour faire passer le des lecs, quand tu as trop d'élect le câble, euh, c'est pas assez gros, donc du coup, tu mets des, des poutrelles. Euh, voilà. C'est ton câble, c'est la poutre. Euh, voilà. Et donc, euh, tu as aussi tout le matos de refroidissement, etc. Enfin, un data center à construire, c'est pas mal de ressources et pas mal de production de gaz à effet de serre de façon relativement euh, symétrique. Le reste de l'infrastructure, c'est le network. Alors, le réseau, tu veux que je parle du... Je t'en parle, euh, je t'en prie. Ouais, alors... On a eu énormément, il euh, y a un point majeur euh, sur le réseau qui revient tout le temps, c'est l'influence du transfert de données, qui est présenté comme... Euh, on en parle plus tard. On Mais, parle euh, plus tard euh, que... Là, je te parle plutôt juste de combien ça coûte le network à produire en lui-même, comment ça, ça génère de... de euh, bah, le... Le, en fait, c'est euh, en gros, euh, de ce qu'on peut voir, c'est... Alors là, la, la phase euh, production, fa fabrication a un impact plus faible relatif euh, que la phase use parce que, en, tout simplement, les fournisseurs utilisent les routeurs pendant beaucoup plus longtemps. Un routeur c'est quelque chose qui est relativement modulaire, donc plutôt que de tout balancer lorsqu'il est obsolète, on va changer la carte CPU ou les cartes d'interface réseau. Donc voilà, le, le réseau est un endroit où on fait déjà des économies de matos, mais du coup, le, la phase de run euh, devient un peu plus importante. Mais enfin, pas forcément Il euh, y a, y a un toi. léger souci voilà. quand même euh, chez le réseau, c'est que le réseau, c'est quand même en général aussi du génie civil. Donc quand tu casses les routes, euh, et que tu changes les routes pour, euh, pour faire passer du câble, euh, ça coûte quand même aussi pas mal de ressources. Quoi, hein, on ne va pas vous le cacher. Et, euh, Donc le réseau, au build, ça coûte cher en fait. D'ailleurs, c'est pour ça que on a eu les grands débats sur la 5G qui allait tuer la planète, elle aussi. Euh, mais en fait, si on regarde le déploiement d'un de haut débit dans un village au fin fond de nulle part, ça peut coûter moins cher que de déploiement enfin en mobile parce qu'il suffit de mettre une antenne et tout le monde reçoit le le haut débit, plutôt que de poser de la fibre dans tout, toute, la, toute la ville. Quoi. Voilà. Donc, euh, y a... Mais ça, le génie civil, c'est vrai qu'on en parle relativement peu, euh, ce n'est pas euh, dans le radar, alors que ça pourrait y être, parce que ça a un impact euh, non négligeable. Alors, ça veut dire qu'un jour, on pourrait éliminer cette politique de tout le monde à la fibre, c'est sûr. Mais est-ce que c'est vraiment utile d'avoir tous la fibre si on peut tous avoir de la 5G Moi, franchement, je m'en tape. Hein. Enfin... Et les terres rares Alors, ça c'est pour les gens qui pensent qu'il y a une quantité limitée Est ce que tu veux Alors, les terres rares, ce qu'on appelle les terres rares, euh, alors ce n'est pas ma grande spécialité, donc je laisserai euh, Quentin compléter, mais euh, ce qu'on qu appelle terres rares, ce n'est pas des terres qui sont rares, c'est des terres euh, qui sont abondantes, mais qui nécessitent d'être extract... enfin, extraites en quantité énorme pour obtenir l'élément qu'on souhaite. Donc on, euh, on va extraire plusieurs tonnes de, de, de minerais en fait, pour récupérer quelques kilos de, de la chose qu'on veut. Donc ça, ça induit de grosses dépenses en énergie pour malaxer tout ça et, et faire l'extraction. Donc c'est pour ça que ça peut être un problème écologique. Par ailleurs, il y a certains éléments dont on manque en général sur Terre. Par contre, je, alors, personnellement, et ça c'est plus une vision d'un jet qu'une réalité concrète scientifique, euh, en général, quand on a un problème de quantité de ressources, on finit toujours par trouver une substitution. Littéralement, dans les batteries, on avait un problème de cobalt, parce que le cobalt, il n'y en a pas tant que ça, ça coûtait cher. Bon, On a arrêté de coller du, du cobalt dans les batteries, on a fait des batteries plus efficaces avec que du lithium. Et un jour, dans les batteries, il n'y aura même plus de lithium, il n'y en aura que du carbone. Parce qu'en fait, quand on met beaucoup d'argent sur un problème pour supprimer une ressource spécifique qu'on n'a pas, en général, on trouve... En général, mais ça, c'est un problème de tension financière en fait. Donc, c'est une bonne chose qu'il y ait de la tension financière sur certains sujets. Ben, on le voit pour le pétrole d'ailleurs, c'est peut-être dommage d'ailleurs, mais l'augmentation du, du prix du baril de brut permet à des gisements de devenir rentables, sinon on les exploiterait pas. Bon, sauf qu'il faudrait s'en passer tout court. Ça. <rire> euh, ce qu'il faut en retenir sur le build des infrastructures, c'est qu'en clair elles sont très chères à la création en termes de ressources ou de dégagement de gaz à effet de serre. Et donc, moins on en produit, mieux c'est. Plus on optimise, plus on va utiliser ce qu'on produit, mieux c'est. C'est ça qu'il faut retenir. Je voudrais juste mettre ça en parallèle du fait que l'an dernier, le groupement des data centers américains, la Association Data Center, machin truc, a quand même publié une étude disant qu'en moyenne, les serveurs qui sont dans les data centers sont utilisés à 5% de leur capacité. Peut-être que ce qui serait bien, c'est d'utiliser du logiciel pour assurer qu'on utilise vraiment les serveurs qu'on met en prod. Et là, peut-être qu'on pourrait faire des économies substantielles avec un peu de soft et sans trop s'emmerder. Voilà, c'était ma proposition personnelle. Mais... <coughs> Parlons du run. Est-ce que tu veux nous parler de ça alors ça ça c'est un ce sont des chiffres qui viennent de l'agence internationale de l'énergie qui sont sur le site du ministère français de je sais plus comment il s'appelle de développement durable enfin ministère de l'écologie et de l'énergie si vous voulez qui montrent qu'en fait en France du fait de notre électricité peu carbonée on a en fait un impact très faible de la production, enfin de la consommation d'électricité plutôt, euh, sur le CO2. Là, ce sont des graphiques qui montrent la consommation d'énergie par secteur et le CO2 qui en découle. Donc les transports typiquement sont un milieu très euh, utilisateur de carburants fossiles. Euh, L'électrique non. Donc en fait, on voit qu'en France, euh, la partie production électrique, la partie pardon, consommation électrique ne représente que 12% de l'impact CO2 de la consommation d'énergie française. Et on voit donc bah, le numérique, typiquement, il est là-dedans. Hein, je ne connais pas beaucoup d'ordinateurs diesel, ça existait encore il n'y a pas très longtemps, mais ça, on peut dire qu'il n'y en a plus. Euh, en revanche, en transport, il y a un énorme effort à faire. C'est ce que dit le GIEC, d'ailleurs, il faudrait électrifier au maximum les moyens de transport. Euh, donc on voit, c'est là, là qu'on peut introduire la loi des 80 20 c'est que, il faut faire des efforts dans le numérique. Tout le monde en est, tout le monde le reconnaît, tout le monde en est conscient. Mais peut-être qu'on peut taper aussi dans les endroits où on a des, des gains de productivité en termes de CO2 économisés, encore plus facile à faire. Et typiquement, là, aux élections présidentielles, euh, non, législatives, pardon, il y a quand même deux partis qui ont proposé, un de droite, un de gauche, hein, qui ont proposé de fixer le prix de l'essence relativement bas, parce que c'est encore très vendeur d'avoir un prix de l'essence bas pour tout le monde malheureusement, même parmi des parties qui se prétendent écolo. Euh, rapidement, donc pour ceux qui ne savent pas pourquoi on vous parle uniquement d'électricité, c'est parce que le run des infrastructures IT, c'est essentiellement d'électricité, c'est les terminaux chez vous qui bouffent de l'électricité, et dans les data centers, c'est les, les serveurs qui vont manger de l'électricité, après on réutilise de l'électricité plus ou moins, et après dépendant de la, de la façon dont est construit le data center, etc., pour faire du froid, pour les refroidir. Chez vous, quand votre Machine est chez vous, l'hiver, le fait qu'elle consomme de l'électricité par ailleurs et ça c'est jamais pris en compte, fait qu'elle chauffe légèrement votre logement et donc participe tranquillement à votre facture de chauffage et donc substitue ici l'énergie qu'elle prend euh, quasiment un pour un, enfin c'est assez tranquille et donc la, la thermie n'en est pas très grave chez vous. En été, vous avez trop chaud de toute façon parce qu'on n'a pas des bâtiments faits en France pour gérer euh, les canicules. <coughs> Euh, ça, c'est un graphique qui est intéressant. ce que tu veux, tu veux nous commenter alors, alors ça, c'est le CO2, euh, de, donc c'est qui est issu des analyses de cycle de vie en fait de la production électrique euh, des différents pays de l'UE27. Euh, et on voit, euh, au, fil du, au fil des années, la décarbonation qui a lieu. Et ce qu'on ne voit pas ici, c'est le programme nucléaire français, dans les années 70, 80, 90, qui a provoqué une chute euh, très rapide. Hein. En 10 ans, on a décarboné l'électricité française. Euh, donc la France, c'est euh, la petite ligne bleue euh, en bas. Hein. Euh, ce n'est pas la Pologne. Euh, la Pologne, <rire> c'est la ligne bleue en haut qui a très peu de centrales nucléaires. Donc en fait, on voit qu'on a une électricité très peu carbonée en France, alors qu'on est présenté comme les mauvais élèves en retard. On L'État français se prend des procès de, des, climat, enfin des, des associations de défense du climat. Et le, le bon élève vertueux, c'est l'Allemagne qui décarbone, c'est vrai, mais qui veut absolument... qui a voulu sortir du nucléaire et qui se retrouve donc à décarboner beaucoup moins rapidement que nous et qui est encore largement en retard sur la France en termes de CO2. Donc ça c'est un problème. Alors euh, là, euh, ce n'est pas juste le nucléaire en France. Il y a aussi des sources d'énergie plus carbonées que ça. Hein. Il, y a, il y a aussi de l'hydroélectricité. Mais là, ça représente en fait, ce dont on va parler juste après, en fait le, le mix électrique français année après année, et, et des autres pays également. Euh, alors voilà. Là, je vais passer assez vite là-dessus. Ça, c'est euh, en, en temps réel le, la production et la consommation d'électricité française. Les deux doivent être euh, synchrone, on ne peut pas euh, produire plus qu'il n'est consommé et inversement, sinon le réseau s'écroule. Cool. Euh, donc en fait euh, EDF et RTE connaissent à chaque instant les moyens de production utilisés et par les analyses de cycle de vie euh, dont on a parlé précédemment, savent qu'un un, kilowattheure produit en gaz il va faire tant de CO2, un kilowattheure euh, euh, nucléaire va faire tant de CO2, solaire, etc. Donc en fait, de minute en minute, connaissant les moyens de production utilisés à l'instant T, on est capable de dire qu'en moyenne, le kilowattheure que vous consommez à ce moment-là va euh, à, enfin, à impacter euh, par X grammes de CO2. Donc en France, ça, là, sur le graphique, on ne voit pas très bien, il date de quelques mois. Euh, en France, ça évolue typiquement entre 40 et 60 grammes de CO2 par kilowattheure, ce qui est donc à peu près 6-7 fois moins que ce qui se passe en Allemagne, voire à certains moments, c'est 10 fois moins. Euh, Par contre, ce, qui est, ce qui est très intéressant, c'est de se rendre compte que la, dans l'heure de la journée, la variation de la production de CO2 euh, est, est très forte en fait, dans notre grille électrique. C'est-à-dire que notre grille électrique ne produit pas en permanence la même quantité de CO2. Elle a une variation extrêmement forte de sa, de sa production de CO2 pour construire l'électricité dont on a besoin. Ce qu'on peut euh, a, a, a ajouter ici, en, en mettant en face les moyens de production en fait... Euh, qui y sont mis euh, et euh, est-ce que ça va permettre ou pas euh, de, de choper dans la journée. Donc là, ça, ça vous donne un vrai exemple de comment on produit notre électricité. Alors pour, euh, oui, pour compléter, on voit que c'est aux heures creuses, sans surprise qu'on a le, le moins de CO2 par kilowattheure parce que tout simplement, on peut choisir les moyens de production, euh, euh, sélectionner les moyens de production les moins carbonés, alors que lorsqu'on est en pointe, évidemment, il faut faire, euh, faut faire marcher les centrales éventuellement à gaz ou à charbon euh, pour, euh, pour répondre à la pointe ou même importer l'électricité plus, car plus carbonée que la nôtre. Euh, donc en fait, c'est typiquement à la pointe du soir en Hiver, qu'on va avoir l'électricité en moyenne la plus carbonée. Et pour, euh, j'ai y, y une petite boîte que j'aime bien qui vous permet, et ça s'appelle adapt.sh, qui vous permet, qui propose une API qui vous permet de lancer vos charges électriques, donc des, ça peut être des jobs sur des serveurs, euh, à l'heure où l'électricité est le moins carbonée. Donc il y a des, des initiatives comme ça qui permettent d'essayer de, de viser les heures creuses, en gros, hein, ça veut dire, pour, pour avoir de l'électricité la moins contraignante possible au terme, en termes écologiques. Euh, en millions de tonnes de CO2 euh, produites par la production électrique, ce qui est intéressant, c'est de se rendre compte qu'il y a une très très forte disparité par pays, ce qui fait que, une étude qui va être faite dans un pays XYZ avec une électricité extrêmement carbonée sur l'impact du numérique peut en fait avoir des résultats extrêmement faux si on les transitionne en France sans prendre en compte notre situation. Et ça c'est un des trucs qui est très important, c'est que parfois les études sont mix-matchées entre elles d'un point de vue mondial sans prendre en compte des contextes extrêmement locaux tout comme euh, enfin, il, y a des, il y a des pays dans lesquels il y a encore moins de carbone par électricité que la France. Et donc du coup, ça c'est un des problèmes qu'on va avoir, c'est comment on peut utiliser ces études-là à l'international. Euh, juste, si vous ne savez pas ce qu'est une grille électrique, je vous, en, je vous invite à aller voir euh, les vidéos d'un certain monsieur Bidouille. Euh, sur YouTube, qui vous expliquera combien c'est chiant à gérer une grille électrique. En fait, une grille électrique, vous ne pouvez pas mettre autant d'énergie que vous voulez dedans et en retirer autant. Il faut qu'il euh, y ait une certaine adéquation, ce serait ce qui est produit et retiré d'une grille électrique. Et du coup, c'est assez chiant de calibrer la grille électrique en permanence. Enfin, c'est un vrai gros boulot. Et du coup, ça impose beaucoup de choses euh, importantes de comprendre ces, ces choses-là. Et si vous voulez comprendre les impacts de la grille électrique, c'est hyper intéressant. Mais globalement, ce qui est intéressant, c'est de comprendre que c'est pilotable ou non pilotable. Et ça, c'est vrai à la fois pour la production électrique, donc on parle souvent des ENR comme étant des énergies pas facilement pilotables, autrement dit, ça produit d'énergie quand ça veut. Euh, là où le pilotable, bah, en fait, tu crames du gaz quand tu veux, le nucléaire, c'est globalement, tu, tu fais de l'atome quand tu veux, enfin, c'est très pilotable. C'est valable aussi pour les, les, les industries consommatrices. Tous les data centers ne le font pas, mais un certain nombre de data centers sont très bien construits pour avoir des capacités de production pilotables. Je m'explique. Il y a des data centers dans lesquels, au sous-sol, vous avez deux piscines. Une piscine d'eau dite chaude, une piscine d'eau dite froide. Au moment où EDF dit « ce serait bien de tirer de l'électricité maintenant parce que j'en ai trop dans la grille et je ne sais pas quoi en foutre », on va lancer la production de froid, prendre la piscine d'eau chaude, la refroidir. On se retrouve avec une piscine d'eau froide qui, sur 24 heures, ne va pas bouger d'un demi-degré et donc on a consommé de l'électricité au moment où EDF avait besoin de consommer de l'électricité. Là, vous êtes dans un cas de consommation pilotable, et en fait, vous aidez la gestion de la grille quand vous faites ça. C'est pour ça que c'est compliqué de faire un 1 pour 1 sur l'électricité, parce qu'en fait, parfois, c'est de l'électricité vertueuse. Vous comprenez ce que j'essaye je, je, de dire en fait, à ce moment-là C'est parfois, les grosses capacités de consommation, en fait, si elles sont pilotables, sont en fait une aide pour le reste de la grille. Euh, c'est pour ça que je suis très, très, très mal à l'aise avec euh, toutes les, les démonstrations à base de tant de grammes, de, enfin, mais tant de grammes de CO2, parce que comme on vous l'a montré, rien que sur la production électrique, qui est uniquement un des aspects, elle est tellement variable en fonction de où, de l'heure de la journée, de la saison, de pourquoi, dans quel sens, enfin, voilà, c'est tellement variable que votre, votre capacité à à faire un calcul qui ait du sens sera extrêmement faible en fait. Puisque du coup, vous avez du mal à construire un modèle qualifié. Vous voyez ce que je veux dire ou pas Surtout que vous ne savez pas à qui vous l'envoyez le mail. Donc vous ne savez pas où est le serveur de traitement. Le serveur de traitement, si ça se trouve, est dans un pays très carboné et ça pose des problèmes. Après, moi je vous dis ça, c'est mieux d'héberger en France, à la fois pour les données de la vie privée, pour l'électricité, que à Virginia US One de chez Amazon, parce que c'est fait avec de l'électricité dégueulasse, hein, très très carboné. Mais ça vous fera une raison de plus de respecter le RGP des Français. Et enfin, récemment, c'est pas très loin de la NSA non plus. donc, euh... Bref. Euh... Je te laisse euh, expliquer ces chiffres-là sur le réseau. Alors là, oui, très rapidement. Euh... Ces chiffres sont les, les évaluations des consommations électriques des fournisseurs d'accès français, enfin, les quatre plus gros, hein, pas tous, euh, qui donc euh, réseau mobile et euh, fixe et data center et normalement bureau, enfin, tout, théoriquement, toute leur activité. Ça sort de ce qu'on appelle les, les rapports de responsabilité sociale des entreprises, qui sont également euh, qui ont, qui sont une obligation légale en France, suivant la taille de, de l'entreprise, euh, et qui sont également une norme visant à, à, à épargner le climat. Euh, Est-ce qu'on peut voir Alors peut-être ça va être sur la page suivante. Euh, on voit le total. Euh, en gros, les, les, fournisseurs, enfin, les quatre gros fournisseurs d'accès français consomment un peu moins de 1 Donc là, j'ai mis la consommation pas la production parce qu'on on est exportateur net la plupart des années en France donc en fait, consomme moins de 1% de l'électricité française. Donc ce n'est pas, des, pas des, des valeurs absolument énormes. Évidemment, ça ne couvre pas ce que vous, vous consommez chez vous pour faire marcher votre ordinateur, votre box, etc. On est bien d'accord euh, et pour info, c'est la moitié, enfin c'est même pas un réacteur de la centrale de Fessenheim, dont on en a fermé deux euh, il y a deux ans maintenant. Euh, donc pour dire qu'il y a, y a des, des indignations un peu sélectives parfois, on n'hésite pas à fermer une centrale qui produit énormément et on, on, on agite des croissances euh, qui pourraient être élevé mais qui, enfin, des, des croissances qui, relativement à ce qu'on s'est autorisé à fermer, sont relativement faibles, à savoir l'augmentation de la 5G. C'est qu'il a eu lieu la même année, enfin, le, le, pardon, le déploiement de la 5G a été présenté comme allant faire exploser la facture d'électricité des opérateurs, et ce n'est pas du tout ce qu'on va observer, ça c'est facile à, à vérifier. Euh, le part du, la part du numérique dans l'électricité produite, c'est à peu près... Euh enfin, ce qui est, ce qui est vendu euh, comme ça, c'est à peu près 3%. Et là-dedans, il y a les data centers et la charge de vos, vos terminaux. Donc, pas beaucoup d'ELEC pour finir, c'est assez calme. Le reste de l'ELEC, c'est bien d'autres choses. Ce qu'il faut comprendre maintenant, pour réellement enfin, toucher du doigt euh, la problématique, c'est ce qu'on appelle l'effet Joule. Oui, alors euh, on va, je vais essayer d'être rapide là-dessus. L'effet joule, c'est ce qui nous casse tous les pieds. C'est la raison pour laquelle on a des data centers, des machines de climatisation, des histoires de PUE, hein, donc euh, Power Usage Efficiency, c'est-à-dire le, le rapport entre ce qu'on consomme en, réellement en électricité utile entre guillemets utile dans les serveurs et euh, ce qu'on consomme pour refroidir, euh, afin que ça, ça, ça, ça reste dans des températures correctes. Donc euh, l'effet Joule, c'est l'ennemi de l'électronicien parce que ça empêche de faire des machines puissantes si, si on ne sait pas enlever la chaleur. Donc euh, évidemment, ça, ça fait des machines qui consomment pour rien. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'à peu près euh, à quasi 100% de l'énergie qu'on met dans un ordinateur, voire 100% tout court d'ailleurs, hors trucs mécaniques, lumière, etc., qui sont vraiment négligeables. Mais en fait, 100% de, de, de la consommation de nos serveurs, de nos appareils électroniques, euh, sort en chaleur. Ce qui veut dire deux choses, c'est que déjà, on aime bien s'en débarrasser, mais ça veut dire aussi que quelque chose, quelque chose qui ne chauffe pas, ne consomme pas d'énergie, puisque euh, le, le, la partie informationnelle, disons, la partie utile, euh, n'est pas consommatrice intrinsèquement, c'est l'effet joule indésirable qui nous casse à tous les pieds. Le truc typique, alors là, je n'ai pas osé toucher les ampoules là, parce que, est-ce que je... Ouais, non, elles ne sont pas super chaudes, ça va. Donc elles ne consomment pas énormément. Euh, typiquement, on le voit avec les ampoules, le passage aux ampoules basse consommation, une ampoule classique à incandescence, on ne pouvait pas mettre la main dessus, ça faisait 60 donc 60 watts dissipés, hein, euh, quasiment, euh, c'était brûlant, et maintenant avec une ampoule basse conso qui consomme 10 fois moins, on peut mettre la main dessus, et celle ci donc elles ne doivent pas consommer des masses non plus, hein. c'est peut-être 10 watts, mais... Oui, puis après il y a la notion de quand est-ce qu'elle consomme, et notamment une diode, ça consomme quand vous l'allumez, et après ça consomme très très peu, et en fait il y, y a tout un calcul à faire de, est-ce qu'il vaut mieux passer sa vie à allumer et éteindre la, euh, la lumière des chiottes, par exemple, plutôt que de la laisser allumer, parce qu'en fait, elle consomme quand vous l'allumez. Donc littéralement, je crois que le calcul c'est que tu rentres chez toi à 18 h tu peux l'allumer, l'éteindre à 22, et en vrai tu fais une économie d'énergie. Mais bon, un autre bon normalement ça c'est les histoires transitoires. Normalement tu peux quand même l'éteindre, ça tu gagnes quand même à l'éteindre. Ça, ça consomme transitoirement, mais c'est euh, quelques fractions de seconde. Euh, donc ouais, en clair, ce qu'on qu est en train d'essayer d'expliquer à ce moment-là, c'est qu'en clair votre ordinateur quand il fonctionne, vu qu'il n'est pas capable de vous faire cuire les mains et que votre four fait cuire les mains, comparer une heure de votre ordinateur à une heure de votre four, euh, bah c'est faux en fait, voilà, c'est relativement simple en fait, euh, et votre meilleure action c'est la main. Après si vous voulez tester euh, sur, euh, sur euh, la consommation réelle, il euh, y a des petits appareils comme ceci voilà, alors... À gauche, c'est un truc à lecture, euh, lecture manuelle, entre guillemets. Il y en a avec ou sans pile, je recommande toujours sans pile parce que, bah, pour des raisons évidentes. Euh, donc ça permet de, de, de fixer les idées sur ce que consomment vos appareils courants. On peut avoir des surprises, hein. euh, Par exemple, sur, notre, typiquement sur les téléviseurs en veille, il n'y a pas eu de temps de progrès que ça. Le mien doit bouffer quand même 20 watts, quelque chose comme ça, ce qui n'est pas énorme, mais c'est quand même loin d'être négligeable. Et à droite, c'est à peu près la même chose, euh, avec un, plus un petit relais qui permet d'allumer et d'éteindre la, la prise et surtout de la relever à distance. Normalement, on va voir un peu plus loin des graphiques. Donc, ça vous donne, ça vous permet de faire une consommation historique, un relevé historique de votre appareil, et de, si vous le souhaitez, de, de l'éteindre quand vous n'en avez pas besoin ou pour sur tel ou tel algorithme. Euh, donc, euh, voilà, ça vaut 15 euros. Ce truc-là, ça vaut 15 euros sur Amazon. La prise commandée qui fait également wattmètre, ça vaut 30 euros. Il faut, il faut un peu de bidouille pour l'intégrer dans, enfin, il faut un peu de bricolage informatique pour l'intégrer dans. Dans un système de domotique, mais ça permet aussi de fixer les idées euh, sur les appareils en veille qui consomment, sur les chargeurs de téléphone, sur, voilà, ça permet un peu de, de savoir un peu où on en est. Donc euh, à recommander pour des raisons de transparence. Alors je précise quand même parce que je me suis fait engueuler là-dessus, je parle beaucoup de watts. Pourquoi Parce que c'est facile à mesurer et c'est mon euh, c'est mon un de mes domaines. Euh, donc je suis pas spécialiste des analyses larges en cycle de vie euh, et je par contre. Ça veut dire que je ne compte pas en faire mon métier. Les analyses de cycle de vie, c'est vraiment c'est un métier en soi, c'est extrêmement complexe. Euh, mais par contre, je suis capable de voir quand on me sort des grosses cracks euh, sur la consommation électrique. Et c'est pour ça que je suis entré dans, ce, dans cette démarche. Euh, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'effectivement, on peut calculer, euh, on peut voir en fait quand euh, une machine tourne ou pas. Et là, par exemple, des vrais use cases où les machines vont consommer plus ou moins en fonction de use case. Là, c'est le, le, le, le moment où sur un, un cas particulier, on va arrêter des jobs. Ben là, on voit bien qu'on arrête d'en consommer. Et c'est pour ça que c'est important dans une infrastructure d'avoir un système de gestion globale de, des machines et pas juste de démarrer des machines au petit bonheur la chance. C'est parce que du coup, ça veut dire qu'on est capable d'aller caler des batchs à faire sur les bécanes qui glandent de rien. C'est pour ça que j'insiste souvent sur le software pour gérer des infras. Si vous voulez éviter des creux comme ça et toujours utiliser les machines, il faut les manager. Alors là, je précise, les variations-là sont essentiellement, enfin, sont essentiellement oui, dues à la, à la variation de charge CPU. Euh, à droite c'était chez, chez moi des, des jobs de moulinage de données géographiques que je faisais tourner la nuit et qui euh, produisent 25 watts de consommation supplémentaire. Euh, à gauche c'est la même chose, c'est un déplacement de VM. Et c'est aussi pour ça que euh, je vais apporter de là au moulin de, de Quentin, c'est que le cloud, euh, alors on, on désigne le cloud et les data centers comme impact énorme, parce qu'en en fait ce qui se passe c'est qu'il y a tout un tas de jobs qui sont mieux faits dans des, dans des machines mutualisées, parce que, comme dit Quentin, on peut mutualiser la charge et l'étaler, enfin, avoir des machines utilisées au mieux, euh, donc sans multiplier le hardware inutilement, euh, ce qui veut dire qu'on se débarrasse en parallèle de petits, tout un tas de petits data centers de PME qui ne sont euh, pas forcément aussi efficaces. Donc là, on voit la croissance du cloud en termes de consommation énergétique, et c'est facile, c'est des trucs centralisés, et relativement faciles à évaluer, mais on ne voit pas la disparition de tout un tas de petits data centers inefficaces euh, au fil du temps. Euh, ça c'est euh, la capacité à c'est quoi déjà ce graphique Alors ça c'est une analyse sur le, ce qu'on appelle les volumes ouais. serveurs, c'est-à-dire justement en, en gros les, les CPU, enfin les serveurs euh, utilisés dans des, dans des data centers de petite taille PME, c'est pas le, le type de serveur euh, de Google ou autre hein, d'Amazon, de, de, c'est plutôt des serveurs de PME ils sont vendus en grand nombre ils, sont, ils ont souvent une utilisation euh, loin dans, en dessous de 100% et euh, ce, ce graphe montre que au fil du temps, en fait, les fabricants ont appris à réduire la consommation lorsque le CPU était euh, idle, ne faisait rien. Euh, ce qui, donc c'est un moment où euh, on avait des optimisations à faire. Ce qui veut dire que euh, l'intensité, le, le, enfin le, pardon, le, la corrélation entre la charge euh, réseau, pardon, pas la pas la, charge, pardon, la charge CPU, la charge de la machine. Euh, et la consommation électrique a tendance à augmenter, c'est-à-dire que ça a de plus en plus d'influence au fil du temps d'économiser la charge. Par contre, il faut toujours fabriquer l'équipement. Le, le graphique d'après, c'était la même chose. Bon, là, c'est très rapidement. Euh, des ordres de grandeur sur... Euh, là aussi, c'est quelque chose d'important. Euh, les ordres de grandeur sur des consommations euh, entre un train, un TGV, euh, ou les appareils du numérique, on voit qu'un bon, TGV, pour... Euh, pour préciser les choses, c'est à pleine puissance, ça fait 10 mégawatts. Ça, ça ne consomme pas cette puissance-là, surtout de la durée du voyage. Ça consomme peut-être 20% du temps. Mais euh, c'est pour replacer, montrer un petit peu que, que les appareils numériques sont plutôt dans la fourchette basse des. Des consommations. Et typiquement, ce qui consomme beaucoup, c'est là encore, toujours une histoire d'effet joule, le chauffage. C'est-à-dire, si vous voulez faire un expresso, euh, ça va euh, consommer 1500 watts pendant une ou deux minutes le temps de chauffer l'eau. Et une raclette où il faut faire ça pendant quelques heures, je ne vous raconte même pas. Grippin, bouilloire, tout ce qui produit du chaud, hein, tout ce qui est thermique, beaucoup de consommation. Le truc qu'il faut retenir. Et dans un ordinateur, sur les consos en watts, on n'est pas sur des trucs énormes. Quoi. L'ensemble de ces variations, ça rend en fait, le calcul de la cotation relativement aléatoire et très, et très contextuel. C'est pour ça que je suis très opposé à ce qu'on me dise genre, il y a tant de gra... envoyer un mail, c'est tant de grammes de CO2. Dans quel contexte, pourquoi Au-delà du fait que je trouve le calcul très spécieux, il me semble très important de replacer les choses dans le fait que c'est nécessairement quelque chose d'extrêmement contextuel. Et donc c'est pour ça que c'est important de comprendre l'ensemble des mesures qui vont avoir un impact. Par ailleurs, si maintenant on prend la consommation finale énergétique par secteur en France, bah, qu'est-ce qu'on trouve On trouve les transports, le tertiaire, donc les bureaux, le résidentiel, tout ça c'est chauffer, le tertiaire, le résidentiel, l'agriculture, un tout petit peu, mais bon, ça ramène quand même toute la bouffe pour moins de 5% d'énergie, quoi, et l'industrie. Euh, partir du moment où on a dit ça... Ben, je vous rappelle que l'informatique en entier, tout le numérique, c'était 3% de l'énergie électrique, même pas l'énergie euh, totale, l'énergie électrique. Donc on est sur quand même très très peu, et la question moi, que je pose, qui est un peu... Euh, Est-ce qu'on a évité quelques voitures sur le périph' en faisant des réunions en télévision, en, en visio Parce que par contre, une bagnole sur le périph', en termes de conso, on en est là, quoi. Et je pense que ça me paraît important de, de mettre ça en perspective, peut-être. Enfin, et c'est pour ça que je suis extrêmement déçu quand je vois une vidéo de l'ADEME qui dit « coupez vos caméras en visio ». Le réel impact énergétique est assez négligeable de la caméra en visio. Par contre, ça a un vrai impact ça crée, un, ça crée une angoisse chez le middle management qui convoque du coup des réunions en physique, et les réunions en physique, ça fout des bagnoles sur le périph'. Et ça pour moi, c'est l'enjeu, c'est ce qu'il faudrait avoir en tête. Mais C'est mon avis. Alors pourquoi est-ce qu'on nous propose des chiffres énormes Ça, c'est le fameux rapport euh, shift, avec, euh, avec le côté euh, « toutes les vidéos en ligne, ça fait tant de carbone ». J'ai beaucoup aimé, en plus, là-dedans, le côté un peu euh, moralisateur d'avoir rajouté la pornographie à part. Parce que j'aime bien, il y a un petit côté, euh, côté « n'oublions pas que nous sommes judéo-chrétiens ce », qui, ce qui me fait toujours plaisir quand on fait ce genre de trucs. Non mais en plus, non seulement tu pollues la planète, mais tu brûleras en enfer pour deux raisons. Quoi, tu vois, Et n'oubliez pas que ça rend sourd. Euh... Enfin, voilà, je, je, voilà c est, c est, ça me... bref. Et donc, on s'est retrouvé avec des chiffres relativement délirants venus de euh, la vidéo en ligne, en fait. Et en fait, comment sont arrivés ces chiffres de la vidéo en ligne Parce que en fait, il euh, y a eu un calcul de fait. Alors là, on est, on est typiquement dans un truc, c'est le modèle One Byte. En fait, dans une étude X, on a dit euh, les data centers du monde bouffent tant d'électricité. Dans une étude Y, qui n'a rien à voir, on a dit... Bah, il y a tant de trafic réseau sur Internet, règle de 3, donc du coup, un kilobit de trafic réseau vaut tant d'électricité qui, en moyenne, vaut tant de carbone, donc un kilobyte de réseau transféré vaut tant de carbone, donc la vidéo en ligne pollue. Et là, on est vraiment typiquement dans une étude qu'on peut qualifier de scientifiquement discutable, en fait, et qui du coup, après, vous empoisonne la totalité euh, du spectre avec cette fameuse... Euh, histoire que la vidéo en ligne pollue. Je... Alors, oui, euh, y a, en fait, il ouais, y a un saut rhétorique dans l'histoire, c'est qu'on euh, vous présente le volume, le, le prorata du volume sur Internet, et... Par la supposition pas explicité que la, le CO2 dépend linéairement du volume, on vous dit bah, l'addition ça fait tant par secteur. Mais en fait, euh, voilà, comme euh, on essaie de le montrer sur, sur ce point particulier, l'influence de la transmission de données là-dedans est quasi non mesurable. en fait, le, Parce que le, le routeur consomme la même chose à peu de choses près, qu'il soit en train de faire du trafic ou pas. Et le serveur, en général, c'est le, le cas aussi. C'est juste une question de CPU. Euh, on peut, peut être ouais, faut, faut, on a cramé le temps là et on n'a pas fini. <rire> non mais <rire> fini ton truc, euh, c'est bon. Euh, tu, tu prends ce, ce, ce slide-là ou pas Ouais, alors ça, euh, oui, donc bah, euh, je vais passer super vite là-dessus. L'idée, ça, ça sort d'une étude euh, finlandaise sur les fournisseurs mobiles finlandais qui a été citée par l'Arcep, euh, mais l'Arcep a pris que la partie euh, sur l'évaluation du kilowattheure par gigaoctet. Et en fait, ce, ce chiffre, c'est ce que vient d'expliquer Quentin, mais on l'observe à peu près partout. Euh, ce chiffre, on ne, on, on ne mesure quasi jamais le kilowattheure réel par gigaoctet, c'est-à-dire la consommation électrique incrémentale du routeur. On mesure d'un côté les kilowattheures, donc ils ont récupéré le, les chiffres de conso agrégés des opérateurs finlandais, et de l'autre côté les chiffres de trafic. Donc comme vous le savez, le trafic augmente à peu près exponentiellement, c'est un des rares cas où on peut parler d'exponentiel sans en dire n'importe quoi. Euh, donc si on fait la division des deux, on voit que l'efficacité énergétique augmente au fil du temps, puisqu'on a de plus en plus de gigaoctets pour un nombre de kilowattheures qui reste relativement stable, voire euh, réduit légèrement. Mais en fait, ça c'est le, le seul graphique qui est présenté en général. Parce qu'on vous dit, bah, voyez, euh, le ma euh, on laisse entendre que c'est le, le matériel qui s'améliore, mais en fait, pas tant que ça. Le matériel s'améliore, oui, au fil du temps, mais en fait, c'est surtout l'explosion du trafic qui permet de mieux mutualiser euh, l'infrastructure fixe. Donc c'est une des choses. Alors, alors c'est là qu'on voit la différence entre la vulgarisation débile et les rapports sérieux. Donc on va voir, on verra le rapport Renater dans quelques, quelques instants. C'est que les, les, gens, les gens sérieux montrent bien que cette métrique de kilowattheure par gigaoctet, c le, le c'est un résultat de calcul. Donc c'est une évaluation euh, d'imputation, mais ce n'est en rien, ça rien une causalité. Quand, parce que le truc est retourné, c'est ce genre de truc qui est retourné pour vous dire euh, « allez, allez nettoyer votre boîte mail, regardez moins de vidéos euh, ». En fait, on inverse la causalité du truc, donc ça n'a plus de sens. Si vous voulez, je vais vous donner un autre exemple. C'est un petit peu comme si vous alliez acheter un canapé et vous l'avez payé 1000 euros. Ensuite, vous vous, vous asseyez dessus, vous, vous le regardez pendant 10 minutes, votre canapé, et vous vous asseyez dessus pendant 5 minutes dessus vous en concluez qu'une minute assise sur le canapé coûte 200 euros. Et après, à chaque fois que vous vous asseyez sur le canapé, vous comptez ce que ça vous coûte à grand coup de 200 euros la minute. C'est un contresens de causalité classique de statistique, c'est ça que vous faites en fait, dans ce rapport-là. En fait. L'autre voilà. analogie trompeuse, c'est les kilomètres en voiture. En voiture, on sait qu'on va émettre 130 g de, de CO2 par le carburant consommé. Euh, donc ça, on sait que c'est linéaire. Si la voiture ne roule pas, on consommera zéro CO2. Mais il voilà. ne faut pas... Euh, il voilà. voilà, produira zéro parce qu'on l'impression qu trompeuse, c'est que c'est pareil en réseau et ce n'est pas le cas. C'est exactement ça. Là, ça vous donne une idée de la linéarité de la production des données en Finlande. Et en fait, ce qu'on se rend compte, c'est la quantité de gigabits, de, enfin la, la, la quantité elle, par contre, est stable, alors que leur capacité de prod est là. Et donc, en fait, ce que eux démontrent, en fait, dans leur rapport, si on le prend en intégralité, c'est qu'en fait, le lien entre la quantité de data et l'énergie consommée est euh, inexistant, en fait. Alors Les derniers graphes, c'est une autre étude plus récente sur un certain nombre d'opérateurs européens qui ont agrégé leurs données et qui donnent le même type de résultats. Voilà. voilà. Ça, c'est une étude de l'Agence internationale de l'énergie sur les data centers. Donc On a une courbe de consommation qui est à peu près fixe et euh, une croissance en usage et en données. Vous voyez bien que les workloads s'envolent, le trafic s'envole, l'énergie reste stable. C'est a priori pas là-dedans qu'il faut aller pour euh, gagner du, du, du trafic. Tu veux parler peut-être ouais, de Renater ouais, en vitesse, il euh, y a eu un rapport... Donc RENATER, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le réseau national d'enseignement en recherche euh, français. Donc c'est un grand réseau de recherche et ils ont... Euh, euh, ils ont fait réaliser une étude d'évaluation CO2, alors sur deux liens, euh, un lien Orsay, donc région parisienne, jusqu'à Montpellier, donc assez long, et un autre lien euh, Orsay-Jussieu, donc au centre de Paris. Donc là, ça va faire euh, 25 km. Euh, et ils ont donc regardé découpé alors je vous invite je vous invite à aller voir le rapport parce que au niveau méthodologie euh, je pense que c'est l'un des plus sérieux que j'ai vu passer ils, ils regardent tous les éléments le router, les les les répéteurs euh, enfin tout, tout ce que vous voulez ils prennent en compte l'efficacité le, des data centers euh, où tout ça est stocké le nombre d'équipements intermédiaires pour euh, régénérer le signal et après une fois qu'ils ont ils ont, une fois qu'ils ont fait ça ils ont testé ça sur des jours creux ou des jours pleins pour voir euh, l'évaluation de la consommation électrique qui restait la même donc euh, la conclusion c'est qu'on a une meilleure efficacité énergétique le jour où on fait plus de trafic. Et surtout la partie la plus intéressante, et là Boavista a fait le même genre de choses, ils ont regardé les corrélations entre les variables d'ajustement, c'est-à-dire est-ce qu'on va avoir l'électricité plus ou moins carbonée, est-ce qu'on va garder les routeurs 10 ans ou 5 ans ou 20 ans ou 30 ans, et ils regardent l'influence des différentes mesures qu'on peut prendre, par rapport à l'économie de CO2 finale. Euh, il y a également l'électricité. Est-ce qu'on prend de l'électricité euh, moyenne monde ou l'électricité française Donc ça, c'est super intéressant parce que ça, voit vraiment, ça montre vraiment euh, les leviers les plus efficaces d'action euh, et qui ne sont pas forcément ceux qu'on pourrait croire euh, initialement. Et ce qu'on voit là-dedans euh, aussi, c'est que les réseaux, euh, la partie utilisation euh, est relativement élevée. Tout simplement parce que les routeurs sont utilisés typiquement 10-12 ans. Ce qui donc est beaucoup plus que la, la, la, la durée d'usage moyenne d'un serveur. Voilà, là c'est suivant le mix électrique. Donc on voit que si on prend du mix mondial, on a, là c'est la durée de vie. Voilà. Donc je vous invite à aller voir ce rapport parce que c'est l'un des plus sérieux que j'ai vu sur la question. Le problème en fait, fondamental de faire des calculs sur le network, c'est que c'est un facteur qui n'est pas assez déterminant seul. Et du coup, si on prend que cette métrique-là, vous optimisez à l'envers. En fait. Et le problème, c'est que souvent, c'est la seule métrique qui est prise en charge par beaucoup d'études qui sont faites à la va-vite. Et du coup, on se retrouve avec un facteur du, du, du réseau qui est énorme dans ces études-là, et donc du coup, en fait, qui crée un, qui crée un biais énorme dans l'étude. Et en plus, sur le network, il y a un truc qui est important, c'est que souvent, on nous dit, la volumétrie du network, si elle augmente, vous allez être obligé d'acheter plus d'équipements. Oui et non. En fait, les équipements aujourd'hui en efficacité augmentent plus vite que la, leur euh, temps de vie, en fait. Et du coup, en général, quand on rack un équipement, on rack un équipement dont la capacité est énorme, et en fait, il arrivera à temps de vie expiré. Ou alors, il sera redéployé ailleurs au profit d'un équipement plus efficace, mais en fait, on ne jette pas d'équipement network. Ils sont systématiquement redéployés. Donc, c'est rarement un facteur euh, réellement pénible, en fait, dans le réseau. C'est rarement un facteur réellement intéressant, en fait, à optimiser euh, dans un système. Et on peut ajouter que si vous multipliez par, par 10, par exemple, la capacité d'un lien fibre ou d'un routeur, vous n'allez pas multiplier par 10 la consommation énergétique. Vous avez des effets d'échelle absolument colossaux dans ces trucs-là. Par contre, ce qu'il faut, c'est pérenniser les équipements. Alors, pérenniser les équipements, dans le serveur, ça donne quoi Globalement, les PME se faisaient refourguer leurs serveurs sur des leasings de 3 ans, dans le cloud, en open compute, comme j'en parlais cet après-midi dans mon talk, on construit des machines qui sont faites pour rester en prod dix ans. Donc c'est la pérennisation. Euh, la pérennisation dans le cloud des équipements, elle est faite parce qu'on n'a pas les mêmes modèles éco. Et notamment, c'est ce que j'explique sur comment nous, on bourre les bécanes euh, chez Clever pour, pour essayer de réellement les utiliser. On n'a pas les mêmes modèles éco, donc on pérennise les équipements. Après, il y a un deuxième truc qui sont les terminaux. Et là, j'ai pris l'exemple des smartphones. Ça, c'est le nombre de smartphones vendus dans le monde entre 2007 et 2021. Et ce qu'on voit, c'est qu'après une phase rapide de montée en charge d'équipement en fait, des populations, on est arrivé à un certain niveau de stabilité en fait, de la production et de la vente de smartphones dans le monde. Ce qui ne veut pas dire que l'ambition n'est pas de la décroître, ce qui est éventuellement le sujet. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont reproché d'avoir dit que vous pouviez changer d'iPhone tous les ans. Mais en fait, je vais, je vais expliciter ce terme-là. Ce qui pose problème aujourd'hui, ce sont les équipements qui ont une faible durée de vie. Aujourd'hui, certains vendeurs de terminaux vendent des terminaux sur lesquels ils donnent une maintenance de 18 mois. C'est-à-dire qu'au bout de 18 mois, le téléphone, c'est une brique. Il ne sera pas mis à jour en OS, il n'y aura, aura pas de pièces détachées, rien que dalle. Ça, c'est un drame. Il y a quelques producteurs de téléphones. Je pense effectivement à Apple, parce qu'ils qu ont une bonne durée de vie de leurs terminaux. Fairphone, euh, dans les téléphones, notamment Android qui sont des gens qui vont fournir des pièces détachées et une maintenance logicielle dans le temps qui est large, et donc qui fait qu'un smartphone produit va être utilisé pendant des années, 5 ans, 6 ans, 7 ans, euh, qui sont des bons téléphones. Que par contre, on n'ait pas tous les mêmes besoins de téléphone, ce n'est pas un problème. Si vous achetez un téléphone et que le téléphone que vous remplacez part dans un réseau d'Argus qui lui permet d'être utilisé par quelqu'un, ce n'est pas nécessairement un drame de produire des téléphones, si le réseau d'Argus permet en fait de faire décroître la production de smartphones. C'est ça l'enjeu. Par contre, acheter des téléphones qui ont une durée de vie pour pouvoir les envoyer dans le réseau d'Argus. C'est ça en fait qui est important. C'est de ne jamais acheter des téléphones dont la garantie de durée de vie sera dégueulasse. C'est ça l'enjeu en fait. Mais vous, après que vous décidiez que vous avez envie d'avoir des téléphones neufs parce que vous avez un fort usage, c'est possible. Moi, les gens qui chez moi font du machine learning tout le temps, ils veulent toujours une carte graphique à jour. Ça ne veut pas dire que l'ordinateur euh, qu'ils ont depuis euh, 18 mois, qu'avait une carte graphique à jour à ce moment-là, on va le jeter, on va le donner à quelqu'un qui n'a pas besoin d'une carte graphique à jour. Vous voyez l'enjeu Il faut que les équipements puissent tourner pour qu'un équipement produit a jusqu'au bout de sa durée de vie théorique. C'est ça l'enjeu. Et donc pour ça, il faut un marché d'Argus qui fonctionne. Mais aujourd'hui, il marche hein, dans le secteur des smartphones, le marché d'Argus fonctionne. Il faut juste, et à mon avis, ça devrait être réglementé à un niveau européen, il faut juste mettre la pression sur les constructeurs. Je vais, je vais me presser sur la fin, a, parce que je sens qu'il y a pression. Il y a le chef qui nous regarde. <rire> le problème, le problème c'est le greenwashing aujourd'hui. Il y a un certain nombre de gens, et pas nécessairement des gens de mauvaise volonté, qui ont décidé de faire de, de, de leur vie et de leur façon de gagner leur vie, le fait de garantir des taux de carbone bas. Et en fait, c'est devenu un marché de taper sur le numérique ou alors de, de vendre une optimisation qui n'en est pas nécessairement une. Là, par exemple, on prend un exemple. On est désolé pour ceux qui l'ont fait, qui sont certainement des gens de bonne volonté. Mais euh, prenons cet exemple-là, si tu veux raconter rapidement l'histoire. Alors, super vite, ça, c'est une, une analyse, une, un travail d'éco-conception sur le site, le plus gros site français en audience, en volume, c'est le monde.fr. Pas en volume de données, mais en, en page-vue. Euh, et donc, les gars ont travaillé pour optimiser le JavaScript, le, les polices de caractères, etc. Et à la fin, en fait, euh, ils ont réalisé l'équivalent d'économie carbone annuelle de 2000 km en bagnole. Et donc le, le, la démarche est à encourager, mais on voit que les, les, les gains, enfin, il n'y a pas vraiment de low-hanging fruit. Enfin, il n'y a, a pas des gains colossaux à attendre. Alors c'est utile. Enfin, donc, c'est utilisé par les DIRCOM euh, pour expliquer qu'il y a un effort de greenwashing, enfin pas de greenwashing, pardon, lapsus, euh, qu'il y a un effort d'éco-conception. Mais euh, quand on regarde en face l'effet réel, il est souvent relativement faible. Donc, ça, il faut en être conscient. Euh, je ne dis pas qu'il ne faut pas économiser 2000 km en bagnole. Euh, ce que je dis, c'est qu'il ne faut pas présenter ça comme euh, un truc absolument euh, énorme. Quoi, voilà. Là, typiquement, en fait, tout ce travail d'éco-conception sur le site du Monde, dans la totalité, et selon leurs propres chiffres, c'est-à-dire plutôt une vision assez optimiste de leur effet. La réalité, c'est que ce qui a été économisé, c'est un aller-retour à la montagne d'une bagnole de quatre personnes, depuis Paris. Ça fait beaucoup, beaucoup d'énergie dépensée pour un effet qu'on peut discuter un peu. Euh, je pense que là, on est dans exactement le problème, c'est que du coup, c'est devenu une espèce de greenwashing permanent avec... Euh, enfin, Orange qui vient nous balancer un éco-filter en baissant la qualité des photos, Agnès Pagnon une hachée qui dit n'importe quoi sur, euh, sur des pièces jointes dans des mails. En fait, c'est devenu classique de taper sur le numérique, parce qu'en fait, derrière, il y a une question qui est politique, c'est est-ce qu'on cherche à vivre à 8 milliards sur la planète, ou est-ce qu'on déteste le changement Il y a des gens, ils ont peur du futur, ils ont rapproché le futur et le numérique, le numérique, c'est la modernité, la modernité, c'est le mal, on le détruit. Et... Je, enfin, je comprends en fait ces gens je, je, je comprends les gens qui ont peur du futur et euh, très sincèrement il y a plein de trucs très angoissants dans le futur ce n'est pas l'enjeu c'est juste qu'en fait ce n'est pas vrai en fait enfin, le numérique peut être un facteur de chance euh, pour le changement et je pense qu'il faut reprendre le sujet de la conso du numérique en tant qu'ingénieur et notamment en posant les sources de quelles sont les sources de quantification pourquoi quelles sont les qualités de base de données À chaque fois qu'on fournit une mesure il faut la fournir avec sa marge d'erreur. C'est très important. Un capteur, ça a toujours une marge d'erreur avec une fréquence et une résolution. Et moi, j'ai vu des gens adorables, que je trouve par ailleurs très sympas, qui te font un calcul sur un truc avec un capteur qui a une fréquence qui n'est pas du tout liée à ce qu'ils calculent. Ils veulent calculer la consommation énergétique d'un processus à la milliseconde près avec un capteur qui capte toutes les 3-4 secondes la consommation énergétique du PC. C'est un peu comme si vous régliez votre chauffage avec un thermostat qui prenait une mesure toutes les trois semaines. Ça, ça n'aurait aucun sens pour régler votre chauffage, si vous voulez. Et ça, c'est des problématiques de science de l'ingénieur de base marge d'erreur, fréquence, toujours. Et il faut faire très attention à ne pas encaisser la marge d'erreur deux fois. Quand vous cumulez deux études, si vous cumulez, si vous divisez par le plus petit dénominateur commun et que vous remultipliez votre calcul, en fait, vous êtes en train de multiplier vos marges d'erreur. Et donc on se retrouve avec des fois des études où en fait, si on reprend avec les gens leur marge d'erreur, on atteint 70 000, 80 000 de marge d'erreur. Et moi, un chiffre à 80 000 de marge d'erreur, je préfère qu'il ne sorte pas, parce que ce n'est pas un chiffre, c'est de la science-fiction, ce n'est pas, pas de la science, c'est de la littérature, si vous voulez, mais ce n'est pas un vrai chiffre. Donc il faut se méfier, c'est pour ça qu'il faut toujours afficher la marge d'erreur. Ça, c'est également dopé par un truc qui est que maintenant, il y a une obligation de rapport RSE. Cette obligation de rapport RSE faisant chez toutes les boîtes, dans la plupart des boîtes, ça a été refilé aux gens du marketing. Et les gens du marketing n'ayant pas de background d'ingénieur se retrouvent dans Excel à faire des multiplications et des divisions à l'arrache. Et donc, du coup, on se retrouve avec euh, bah, une qualité comme ça. Ça, on n'a pas le temps d'en parler. On en parlera pour ceux qui veulent ce soir. Il faut se méfier donc de faire les bons critères. Et très rapidement, qu'est-ce qu'on peut faire non, en fait, si, c'est important, enfin, parce que sinon, on peut dire n'importe quoi. <rire> on, peut, on peut aller vite. <rire> qui connaît Descartes Descartes, il a dit quoi Il a dit que tout problème pouvait se subdiviser en une série de petits problèmes et que la somme des petits problèmes donnait le gros problème. Et c'est génial, parce que vous avez tous fait de la la, de la, du code dans cette salle, et ce code-là, en général, on vous a appris à coder en impératif. Vous faites des procédures et des fonctions, et à la fin, vous avez un programme qui sait tout faire. Sauf le jour où on vous a demandé de faire du, de, de la reconnaissance en computer vision et de reconnaître des images. Parce que là, vous vous êtes retrouvé face à un problème massif qui est en fait, vous ne savez pas subdiviser la problématique de la vision. Parce qu'en fait, la vision, vous l'avez acquis par apprentissage tout seul et en fait, vous n'avez même pas les mots pour être capable de créer les concepts de la vision. Après Descartes, au XXe siècle, est arrivé un mec qui s'appelle Edgar Morin qui a écrit un truc qui s'appelle la complexité. Qu'est-ce que c'est que la complexité la complexité, c'est dire qu'en fait, si dans une casserole, vous mettez poireau, carotte, viande, euh, patate, et que vous faites bouillir le tout, vous n'aurez pas carotte, viande, poireau, patate, vous aurez un pot au feu. Et que la somme, enfin, et que le tout a une valeur supérieure à la somme. Vous voyez où je veux en venir ou pas Cet impact de la complexité a eu un impact dans les sciences sociales, ça a eu un impact dans la médecine, ça s'appelle la, la, la, la, la biologie. Euh, en fait, en biologie, c'est le moment où on commence à ne pas considérer l'être humain que comme un ensemble d'organes, mais comme un être humain. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on sait faire des trucs qu'on ne savait pas faire avant. Et en fait, en informatique, ça a donné le machine learning, c'est-à-dire on n'est pas toujours capable de résoudre. Ma pensée profonde personnelle sur le sujet des ACV, c'est que la tentative de faire une analyse comptable du carbone de chaque chose, est voué à l'échec, parce que ça n'est pas prendre en compte la complexité. Et donc, ça finira toujours par poser parfois des problèmes. Et je pense que c'est une mauvaise approche. Il vaut mieux essayer d'optimiser des segments sans essayer d'en faire une comptabilité totale. C'est mon avis sur le sujet. Et donc ça, c'est la fameuse approche entre le réductionnisme et la complexité. Vous aviez jamais entendu ce... Bref. Euh, bon, on fait quoi La première chose, c'est qu'il faut combattre l'obsolescence. Donc, pour combattre l'obsolescence, Arrêtez d'acheter du matos de merde, C'est clairement c'est ça l'histoire. Il faut acheter du matos où vous devez exiger de vos fournisseurs une compatibilité dans le temps avec une obsolescence limitée. La deuxième chose, c'est qu'il faut massifier les softs. Utilisez le silicium que vous achetez, utilisez le matos que vous achetez. Euh, le hardware qu'on produit, on doit l'utiliser. C'est ben, Fondamentalement, comme on a essayé de vous l'expliquer plein de fois, le problème... Du, du, du truc, c'est la création du hardware au démarrage. Si on utilise vraiment le hardware concret, c'est là qu'on fera des économies en CO2 dans le numérique. Il faut héberger dans des endroits où l'électricité est bien produite. Les chiffres sur l'électricité, ils sont très publics. Euh, clairement, quand vous hébergez dans les clouds américains aux États-Unis, eh ben, vous n'êtes pas dans un endroit où on consomme peu d'électricité. L'électricité est extrêmement carbonée là-bas. Et en plus, la NSA n'est pas très loin. Bah, – Typiquement, une démarche d'éco-conception, vous allez gagner 20-30% de consommation électrique, vous migrez vos, vous remigrez vos serveurs de, des US ou de l'Allemagne vers la France, vous divisez la conso par six, pas la, le CO2 pardon, par 6. Voilà. – Il faut encourager la migration carbone, et du coup, le numérique peut être un outil d'efficacité, et notamment, tout ce qui est déplacé des trucs, ça coûte cher en CO2. Donc, si vous voulez éviter de déplacer des trucs, c'est très bien. Si on peut faire le maximum de choses par numérique, on, on, on est sur une bonne idée. Et après, j'ai envie de vous dire, ayez un boulot aligné sur vos valeurs. C'est incroyable le nombre de gens qui viennent me voir en me disant, oui, mais sur le numérique, tu ne fais pas ça, ça, ça, ça. Et enfin, tu as envie de dire, mais tu bosses pour qui, toi, déjà La banque qui investit le plus dans tous les forages pétroliers dégueulasses du moment. Mm -hmm. Et c'est donc que tu veux me donner des leçons de morale Si vous bossez pour des gens qui font des trucs dégueulasses, vous ne plaignez pas, en fait. Aujourd'hui, dans le numérique, on a tous du boulot. Ça va, c'est simple de bosser dans le numérique. On a tous du boulot. C'est pas compliqué de bosser pour des gens qui sont éthiquement corrects dans le numérique aujourd'hui. Sincèrement. Donc, si vous avez un problème avec l'écologie de la planète, alignez un minimum votre boulot sur vos valeurs avant de venir gueuler sur les gens, s'il vous plaît. Et pour finir, on a une urgence sur la production de gaz à effet de serre. Euh, comme on vous l'a démontré, le numérique n'est pas nécessairement le plus gros consommateur énergétique ni le plus gros producteur de gaz à effet de serre du marché. J'avoue qu'il y a des mesures, je ne comprends pas qu'elles ne soient pas là. La, ré la rénovation thermique des bâtiments, euh, un certain nombre de mesures également sur le transport. Enfin, si vous voulez réellement changer le monde, euh, je ne dis pas qu'il ne faut pas passer à PNG Crush euh, vos, vos, vos, vos images sur un WordPress. C'est toujours une bonne idée de sauver la bande passante. Euh, je veux dire, c'est jamais une mauvaise idée de faire ça. Par contre, la réalité, c'est que si vous voulez changer le monde, les défis existent, ils sont là, et vous pouvez vous en emparer, et ce sera une très bonne chose pour tout le monde. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Merci à vous.